Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 127 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Karateka Karateka euh, c'est une, une sorte de remake d'un jeu qui est beaucoup plus ancien qui s'appelle Karateka aussi et, euh, et donc on va y jouer Alors euh, c'est parti donc on va regarder les options déjà euh, Il n'est pas en français mais ça, ça ne gêne pas du tout euh, La résolution on la laisse comme ça parce qu'elle est au déjà au maximum donc bah du coup, il bah, y a une bande noire mais c'est pas grave euh, Voilà, j'écrase la partie que j'avais avant Alors là c'est l'histoire mais euh, bon On a de la peine à comprendre puisqu'on n'est pas anglais Donc je l'enlève Et puis voilà Nous voici, alors c'est parti Alors c'est un jeu, où on contrôle pas tellement grand chose On avance et on va se battre Alors c'est parti, hop, je bloque, j'attaque Je connaissais déjà un peu les touches J'y ai joué un petit peu avant Ouais parce qu'il ouais, ouais, vaut mieux d'ailleurs jouer un petit peu avant Parce que sinon ça va être compliqué euh, Surtout les touches qui sont pas évidentes Dès le début, alors je bloque avec des Et je, je contre-attaque Et il a qu'en qu bloquant que je vais pouvoir Attaquer la, le mec Donc là, chaque fois qu'il met des couches, bah là je perds pas de vie Pour l'instant parce que euh, j'en ai pas Vraiment, c'est un peu le début. Hop, on lui met des peignes, pouf, il meurt. Et par contre après on aura de la vie, donc ça va être plus intéressant après. Pour l'instant, il n'y a que l'ennemi qui a de la vie, on voit sa vie en rouge. Euh, je pense que vous l'aviez deviné, putain je me fais attaquer. Ah il me dit blockade tout early, ça veut dire que j'ai bloqué trop tôt, hop, hop, hop, hop. Ou trop tard, early, early, je sais plus comment ça... Je ne suis pas très fort en anglais, voilà je bloque tac et voilà. Donc les graphismes sont jolis même si bon on va pas tellement loin, alors ça, c'est une potion. Je crois que c'est une potion. Ah non, c'est une fleur. Alors oui, donc c'était une fleur qui me redonne de la vie. Bon, c'est le principe de la potion, mais nous, on est, on est plus nature. Alors c'est parti, maintenant on a de la vie, donc il va falloir faire attention. Hop, on bloque, on attaque, tac, tac, tac. Et on bloque, ah non, raté. Je pars tout bloc. Ah non, toujours raté. Alors euh, là, c'est sur ça qu'on qu peut mourir, c'est que... de euh, faire trop, trop se faire attaquer. Youp, il faut viser le bon moment, en fait. Le bon moment où il va nous attaquer. Ah non Allez, non, putain, il n'y arrive pas Non, toujours pas, je vais, mou vais peut-être mourir Voilà, c'est bon, je l'ai eu, hop, hop, hop Et hop là Et il est mort Lui, il se réveille ah, Par contre, ma vie est pas au top Il va falloir que je fasse très attention de ne pas crever Allez, hop Bloqué, bloqué, allez, dans ton tête Tac, tac, tac, tac. Alors, voilà, je peux plus l'attaquer Hop, hop, bloqué dans ta face, ouh, il m'a rien mis du tout Perfect fight Donc là il y a une petite fleur pour me redonner de la vie Hop là... Hiou. Ouh, ça donne pas mal de vie ça Un nouvel ennemi Alors, you pour le bloc Choup. Et là c'est une attaque spéciale que j'ai fait c'était une attaque spéciale C'était parce que mon chakra était, euh, était au attaqué. Alors j'ai fait mon attaque normale et en plus de mon attaque spéciale donc il a... Il a perdu pas mal de vie. Euh, le chakra, c'est ce qui monte à, à gauche de notre barre de vie. Une sorte de petit chakra, euh, j'appelle ça comme ça. Hop, euh, et voilà. Quand on gagne euh, des victoires ou des trucs comme ça, ça monte. Hein. Hum, Qu'est-ce que c'est que ça Allez, on continue. Il y a un, il y a un oiseau. Alors, Youp, attaque. Ouh, il nous, il nous a fait mal au ventre. Hop, hop, hop, hop, hop. Ah non, non, je suis, déjà, je, suis déjà, je suis déjà dans le rouge là Oh non, il va il va, il va me il va me mettre là-haut oh. Hop, attends, je l'ai contré Je vais presque y arriver, non, il faut pas qu'il m'attaque trop Allez, allez Non Tac. Voilà, c'est bon J'ai cru qu'il m'avait Il m'avait euh, tué, mais non Hop, alors, de les fleurs encore Chou. Ça va mieux le pouvoir des fleurs, Flower power, power. Euh. Allez. Youp. Alors, lui il fait mal par contre. J'aimerais bien le bloquer si je veux. Non, pas comme ça. Oh, il a fracté l'attaque. Tac tac tac. Yop. Ouh, il fait mal dans le dos en plus. Il tape dans mon dos Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi cette attaque J'arrive pas à la bloquer. Hop, hop, oui, allez, crève Salut Putain, il reste qu'il reste une barre de vie là. Non Allez, il faut juste que je lui remette un coup. Ah oh non, bah non. Ciao Alors là en mourant, du coup on prend le rôle du, du, du moine qui était en train de monter en même temps. Alors je me demande si c'est pas fait exprès, si on n'est pas mort un peu exprès. Parce qu'on regarde on a affronté le même garde là. Euh, et il y a eu une animation sur lui. Alors soit c'est une animation qui a été générée, soit c'est une animation qui était prête et donc on, on ne pouvait pas gagner contre ce garde. Ça m'étonnerait quand même qu'il nous oblige à perdre. Donc euh, c'est peut-être un jeu qui est très bien fait sûrement. Et qui génère lui-même les, les cinématiques et les, euh, et les petits ralentis, comme on a vu. Hop là, lui, oh bah je l'ai tué en, en quelques secondes, lui. Ça va pas duré. Ça fait 6 minutes de jeu, déjà. Il me marque euh, le temps, en haut à droite. Là, lui, enfin là, là, on le voit pas. Voilà. Yop. Il y avait marqué le temps. Pourquoi il y avait marqué le temps Alors, les attaques les attaques du moine sont un peu différentes. J'appelle ça un moine Shaolin, Je sais pas comment c'est... Je sais pas comment ça peut s'appeler. Ouh, il est pas content lui. Ouais. Il a, encore, il a encore toute sa vie. C'est super. C'est un peu triché ça, je trouve. Je devais bien enlever la sienne et là il a, il a récupéré toute sa vie. Ah, du coup, moi j'en ai pas mal aussi, mais bon. Ouais. Yep. fait mal hein allez crève salopard il est costaud hein il est bien baraqué oh bah, en plus je l'ai fait passer par dessus là, la rambarde euh... on pourrait s'ennuyer quand même au bout d'un moment sur ce jeu c'est vrai que là je commence vraiment à, à m'ennuyer sévère c'est pas pour hein... pour critiquer trop mais c'est vrai que là on s'emmerde alors là un autre moine encore putain c'est toujours la même chose on fait toujours la même chose. Bon, c'est pas les mêmes moines. <rire> c'est pas les mêmes euh, attaques non plus. Oh, attaque spéciale. Chouf. Je stun mon ennemi. Tac, tac, tac. Victory. 7 minutes 32. Il suffit peut-être que j'ai un temps limite pour sauver la, la, la petite femme là, mais je sais pas. Hop là. Ah ben, il a un autre. Youp. Allez! J'avais bloqué les premières attaques, mais il en a fait plusieurs. Là, ils nous font, ils nous font des, des triplés d'attaques. Allez! Ah, je bloque la première, mais la deuxième. Ah non! Allez, on bloque. Tac-tac. Non! Que dalle! Il a rien bloqué. Hop, yep, hop. Yep. Voilà, ça y est. Oh le pont, Oh le pauvre! Allez, dans ta tête, dans ta tête. Oui, oui, oui, voilà. Victory, plus 100. Oh, une petite fleur. Hop là, ma vie à fond, au taquet. Oh, encore un garde. Ça alors un garde. À croire qu'ils se sont postés tous les tous les 100 mètres, pour euh, tous les 50 mètres plutôt, pour me casser les noix, quoi. Et bien protéger euh, la maison de l'autre la là. On voudrait. Je pense, je pense qu'il faut sauver en fait l'autre la file. Ou alors je sais pas, je sais pas, y a pas on n'a pas trop compris l'histoire, mais en même temps on n'a pas lu l'histoire en anglais. Il faudrait s'arrêter deux minutes pour la lire. Voilà, bon, je voulais surtout présenter bah, du coup pas l'histoire, pas trop. Ah Donc là il faut que je bloque l'oiseau. W. Prepare to for the next attack. Donc, il arrive, il arrive, attention, il faut que j'appuie sur D, maintenant. Voilà, appuie sur A, hop. Ok, d'accord, bon bah. Ah, il revient. Hop là, salio. Crève. Là, il a attaqué que trois fois, c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Ouh, là, ça a l'air d'être un Big Boss, celui-là, non il est dans un dojo, il a l'air un peu bourré Fatigué, ou endormi, il vient de se réveiller Mais il pète le feu C'est parti Attaque de fou Ouh il a une barre de vie aussi grosse que la mienne Ça va être short ouais, J'en ai déjà enlevé un quart c'est bien Allez, bloque, non Bloque moi ces attaques là Ce big boss il va pas faire mon feu Ouh attaque de fou Wouah oh, Ah c'est un tricheur lui aussi, regardez il a bu un coup. Ah, il a toute sa vie. Il faut que je recommence. Ah, j'avais ma super attaque et tout en plus. C'était magnifique. Ah, le salaud. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Allez, allez. Chop, chop, chop, chop. Oui, oh, il perd des gros morceaux de vie. Hein il fait pas semblant de perdre sa vie. Oui, oui, oui, oui. Ah non, presque. Encore, encore une fois. Je le bloque. Allez, je le bloque.